Chers amis, bonjour, bienvenue sur un nouvel entretien d'Academia Christiana. Nous avons aujourd'hui la joie de recevoir Jean-Pierre Mogendre, qui est le président de l'association Renaissance Catholique. Jean-Pierre Mogendre, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, j'ai voulu évoquer avec vous un thème qui est à la fois d'actualité et en même temps qui a une histoire relativement longue, qui est celle justement du mouvement traditionnaliste. Alors qu'est-ce qu'on entend par mouvement traditionnaliste ben, En fait, tout simplement, les catholiques, attaché à la liturgie euh, traditionnelle, c'est-à-dire euh, celle qui correspond donc, à ce qu'on appelle l'ancien nordomissé ou la messe euh, dans la forme extraordinaire du rite romain, euh, le missel de Saint-Pie-V. Messe en latin, alors tout le monde comprend, mais c'est vrai que la messe en latin, ce n'est pas forcément justement euh, cette, cette ancienne messe dont on parle. Hein, c'est donc l'ancien rite, euh, dans la liturgie romaine en particulier, même s'il y a d'autres rites anciens dans l'Église. Et pour commencer un petit peu les questions, pour présenter un petit peu cette histoire à nos spectateurs, je voudrais justement que vous expliquiez un peu comment les choses se sont déroulées donc dans l'après-concile Vatican II, quand il y a eu cette réforme de la liturgie promulguée, donc on appelle le, voilà, le nouveau rite, avec la possibilité de célébrer la messe en langue vernaculaire, avec beaucoup de changements liturgiques. Comment, euh, on va dire, le mouvement traditionnaliste s'est-il constitué Comment euh, la réaction s'est-elle produite Alors, repositionnons les choses dans le temps. Donc, euh, la réforme liturgique, la constitution, la constitution missal et qui institue la réforme liturgique, c'est avril 1969. Bien. Euh, la promulgation, la célébration de cette messe devient obligatoire à partir de l'avant 1970 donc on laisse un petit peu de temps, euh, interdiction étant faite de célébrer euh, la messe romaine traditionnelle, sauf pour les prêtres âgés ou malades. Voilà quelle est la, quelle est la situation. Alors, sur la question du mouvement traditionaliste, je crois qu'il faut faire deux remarques. La première, c'est qu'effectivement, euh, la promulgation de cette nouvelle messe va cristalliser une opposition. Euh, L'immense majorité des, euh, des prêtres, euh, des évêques, etc., va faire confiance à l'autorité. Euh, cela d'autant plus que l'autorité euh, insiste. Euh, mais cela procède aussi d'un mouvement plus ancien, puisqu'en fait la réforme liturgique n'est pas une finalité en tant que telle, elle est la continuité d'un mouvement plus ancien. Alors, C'est l'application euh, au domaine liturgique du Concile en particulier la constitution Sacrosanctum Concilium de 1963, qui demandait à ce que la liturgie soit réformée de manière à éviter ce qu'ils appelaient les répétitions, à la simplifier, et puis également, c'est quelque chose de très nouveau, à en faire un outil pédagogique, un outil missionnaire, etc. Alors qu'autrefois, euh, la liturgie était conçue d'abord et avant tout comme un instrument de, de louange à Dieu. Donc, la réforme liturgique, elle va cristalliser des mouvements plus anciens euh, qui, en fait, euh, remettent en cause, à travers la réforme liturgique, non pas tant le Concile que, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler l'Esprit du Concile. L'Esprit du Concile, c'est d'ailleurs le texte d'ouverture du pape Jean XXIII, « Gaudet Mater Ecclesia », c'est le discours de clôture du Concile de Paul VI en décembre 1965, le Concile est défini, c'est l'aggiornamento qui est demandé, comme une ouverture au monde. Voilà, L'Église dit euh, « voilà, Jusqu'ici, nous n'avons fait que condamner euh, les erreurs contemporaines, etc. Maintenant, il faut d'une certaine manière bah, se mettre à l'écoute du monde et puis euh, euh, intégrer une partie des valeurs qui sont celles du monde. » Alors, ce mouvement est ancien, euh, on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Il remonte euh, a priori à la réforme, à Descartes, euh, etc. Et la réforme liturgique, elle va cristalliser ça, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui étaient déjà réticents à cette ouverture au monde, eh ben vont l'être encore plus à la réforme liturgique, même si euh, la réforme liturgique, par exemple, de 69, elle a été précédée de celle de 65. Voilà, 65, il y a une première réforme, de, enfin une première, il y avait eu un missel en 62, puis un en 65, qui par exemple supprime les prières au bas de l'autel et supprime, euh, le dernier évangile. Bon, Quelqu'un commençait à le faire, il a adopté la réforme de 65, il obéit à l'autorité. Et puis, 1969, la réforme liturgique pose de vrais problèmes théologiques. Euh, il va paraître un, un document toujours d'actualité qui s'appelle le bref examen critique de la Nouvelle Messe euh, dans lequel il est dit, euh, donc ce texte est signé de deux cardinaux, le cardinal Ottaviani qui est l'ancien préfet du, du Saint-Office, le cardinal Bacci qui est l'homme qui a euh, en fait rédigé, une encyclique de Jean XXIII qui s'appelle « Veterum Sapientia » sur la nécessité de l'utilisation du latin dans la liturgie, dans les études, etc. Et donc il va y avoir une opposition qui va être une opposition doctrinale, liturgique, euh, autour de ce document, signé par les deux cardinaux, et auquel vont contribuer dans la rédaction un certain nombre de prêtres, en particulier un dominicain français qui est le père Gérard des Lauriers, et euh, l'homme qui va travailler euh, en bonne part à la diffusion de ce document, c'est Jean Madiran. Voilà. Donc le mouvement traditionnel, à cette époque, en 1969-1970, se cristallise autour de cette opposition doctrinale et qui sera portée au fil du temps euh, par M. Lefebvre, puisque M. Lefebvre, quasiment au moment de la réforme liturgique, 1969-1970, est sollicité par des Français qui sont séminaristes au Séminaire français de Rome et qui font part de leur inquiétude sur le contenu des études qu'on leur fait faire. Et ils s'adressent à monsieur Lefebvre en disant bah « Non, nous, ce pas possible, on veut autre chose ». Et il y a, alors Mgr Lefebvre est devenu disponible, puisqu'il a été supérieur général des Pères du Saint-Esprit, euh, mais euh, il a démissionné de son mandat, considérant qu'il n'avait plus les moyens de, de diriger la Congrégation. Il devient disponible et il crée, 1969, avec une reconnaissance canonique en 1970, la Fraternité sacerdotale saint Pidis, qui dès le début, malgré euh, les documents romains, va rester fidèle euh, à la messe traditionnelle. Et c'est autour de cela euh, qu'historiquement va se cristalliser ce que l'on appellera le mouvement traditionnaliste. Alors justement, euh, ce mouvement traditionnaliste, on, on s'aperçoit quand même qu'il s'est fortement développé en France et euh, qu'est-ce que, selon vous, justement, le rôle de la France Pourquoi ce terreau français a été si propice euh, au développement, euh, justement, du mouvement traditionnel Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde un peu dans le monde, euh, la France apparaît quand même un petit peu en, en figure de proue, peut-être euh, à une certaine avance euh, dans, Alors, le, dans ce mouvement. si, si on regarde les, les trois pays où la tradition est le mieux implantée, il y a toujours de bonnes raisons. Il y a, des... il y a la France, on va en parler. Il y a le Brésil, pour des raisons euh, historiques dont on parlera aussi. Et puis les États-Unis. Les États-Unis, le cas est facile à traiter, c'est pour des raisons très pragmatiques. Voilà. Les évêques américains, ce qui marche, on soutient, ce qui ne marche pas, on arrête. La messe traditionnelle, les gens viennent, ils sont contents, ils payent à la quête, donc c'est bien, on continue. Voilà, les grands débats théologiques, sauf cas particulier, on verra ça. Alors, la France, pourquoi ce mouvement en France Il me semble qu'il y a deux raisons. Une raison, je dirais, un petit peu fondamentale et puis une raison euh, un petit peu d'opportunité. La raison fondamentale, c'est quoi C'est, on l'a évoqué tout à l'heure, l'esprit du Concile, c'est l'ouverture au monde. C'est l'ouverture en particulier aux valeurs qui sont devenues les valeurs dominantes dans le monde, euh, que sont les valeurs issues de la Révolution française. Voilà. Historiquement, euh, ce que l'on appelait l'orbis christianus, c'est-à-dire le fait que la civilisation européenne était portée par le par le christianisme, cette civilisation est détruite, euh, enfin en tout cas fortement endommagée. À partir, euh, c'est le trio, c'est ce que Jacques Maritain, dans un livre qui s'intitule Les trois réformateurs, appelle les trois réformateurs Descartes, Rousseau, Luther. Voilà les œuvres de ces trois personnes débouche sur la Révolution française. La Révolution française, d'une certaine manière, c'est l'application des principes de Rousseau qui opère un, voilà, une révolution copernicienne dans le mode de pensée des gens. On pourrait renvoyer aussi au livre de, de Paul Hazard sur la crise de la conscience européenne. Mais alors qu'autrefois il existait un ordre naturel et que le pouvoir venait de Dieu, très schématiquement, il n'existe plus d'ordre naturel, il existe ce que l'homme souhaite, et le pouvoir ne vient plus de Dieu, il est le fruit du consensus de la volonté populaire. Voilà. Donc c'est ce qui va être politiquement, euh, je dirais, incarné dans les principes de la Révolution française et dans les régimes qui vont suivre. Face à cela, bien évidemment, et c'est normal et c'est la loi de la vie, euh, il se crée une école contre-révolutionnaire. C'est d'ailleurs des gens qui euh, estiment D'abord que c'est en rupture avec l'enseignement de l'Église, et ensuite que c'est faux. Cette école contre révolutionnaire, donc c'est Bonnard, De maître Frédéric Le Play, c'est Guéranger, c'est le Père Emmanuel. Voilà, toute cette école contre révolutionnaire, elle est prédisposée à résister à une, je dirais, une ouverture au monde parce qu'elle est, est intellectuellement euh, en réaction vis-à-vis euh, -vis de ce monde. Donc, et cette école, elle est essentiellement française. Tout à l'heure, j'évoquais euh, le cas particulier du Brésil. Voilà, euh, le Brésil, il y a deux, euh, deux intellectuels, le docteur Plignaud et puis euh, Gustave Corsan, euh, qui eux sont des intellectuels contre-révolutionnaires, qui eux aussi vont résister et vont expliquer ben, que la situation du Brésil sera un Petit peu différente, avec le cas très particulier qu'au moment de la réforme liturgique en 1969, un évêque brésilien, Mgr de Castromeyer, qui est évêque de Campos, euh, va écrire au pape en lui disant euh, Très saint père, j'ai pris bonne note de la réforme liturgique, etc. Elle ne s'appliquera pas dans mon diocèse, j'ai la responsabilité, euh, hein euh, Bon, et puis, ben, bah, euh, comme on peut rien lui répondre sur le fond, on le laisse et puis il sera évêque jusqu'à ses 75 ans. Donc je pense qu'il y a une raison qui est une raison fondamentale. Il existe une école contre-révolutionnaire en France intellectuelle qui n'existe pas dans les autres pays. Il y a une deuxième raison qui est que résister à Rome, euh, alors il y a l'historique du gallicanisme, bien sûr, mais il y a aussi... 1926-1939, la condamnation de l'Action française. C'est-à-dire qu'un certain nombre de catholiques, et parmi les plus euh, les plus fidèles. Euh, ont appris euh, parfois à leurs dépens. Euh, Roma, euh, cause, euh, Roma locuta Est, causa finita Est. Rome a parlé, la cause est entendue. Ben Mais que ça, ça avait ses limites. Voilà, l'école contre-révolutionnaire. On en a parlé tout à l'heure. Il y a eu deux personnalités éminentes autour de, de, cette, euh, de cette période de la condamnation de l'action française. Le cardinal Billot, donc euh, Pionz, à qui Pionz retire. Son titre de cardinal, euh, parce qu'il avait fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec la condamnation, car le bio est français, et une deuxième personnalité euh, euh, très importante, qui est le père Le Floc. Le père Le Floc, on, on reboucle avec le séminaire français de Rome, il est le séminaire, le supérieur du séminaire français de Rome. Monsieur Le M. Lefebvre aura le père Le Floc euh, comme supérieur. Et donc là, on est dans une tradition. Antilibéral, voilà, ça rejoint l'enseignement de l'Église et des papes, de Léon XIII dans Libertas, de Pie IX. Pie IX, il, dans son syllabus en 1864, il écrit un catalogue des erreurs modernes c'est-à-dire que les, euh, les intellectuels qui se rattachent à ce catalogue, ben quand on leur dit « il faut se réconcilier avec le monde moderne », ils disent « oh, on, a, on a du mal à suivre ». Donc ça, je crois c'est la deuxième raison. Il existe en France une école intellectuelle contre-révolutionnaire. Et puis la troisième raison, très ponctuelle, c'est que dans la continuité de cette école contre-révolutionnaire, M. Lefebvre est français dont on a parlé tout à l'heure, le père Gérard Deslauriers euh, est français. Et puis, euh, au moment où cette réforme liturgique va être euh, imposée, euh, dans tous les diocèses de France, un certain nombre de curés vont dire bah « Non, moi je continue euh, comme avant ». Réaction euh, qui ne se produit pas. Par exemple, c'est intéressant à regarder dans un pays comme l'Espagne, parce que dans un pays comme l'Espagne, une association dont je ne me rappelle plus le nom, qui regroupait des prêtres conservateurs, etc., euh, avait fait une déclaration contre les réformes, etc. Mais du jour où le pape euh, dit il faut faire, ils ont tous fait. En France, ce n'est pas le cas. Quand le pape a dit... Il faut obéir, et bien certains m'ont dit, en conscience, on ne peut pas vous obéir. Et donc, pour résister à, je dirais, à ce mouvement général, il fallait de bonnes raisons intellectuelles, il fallait du tempérament, et il fallait le soutien des laïcs, parce que, ou en tout cas d'un certain nombre de laïcs, parce que pour, euh, voilà, ben, les prêtres, ce n'est pas de purs esprits, vous pouvez dire, euh, je ne suis plus d'accord avec mon curé, euh, bon, alors, et vous allez faire quoi il faut bien qu'il y ait des laïcs qui s'occupent de vous, qui, qui vous donnent les moyens de vivre. Et ça, la culture française, depuis les lois de séparation de 1905, elle est ouverte à ça. Par exemple, un pays dans lequel c'est impossible, c'est les pays sous régime concordataire. C'est-à-dire que quand c'est l'État qui paye les prêtres, c'est le cas en Allemagne par exemple, ben les laïcs, ils paient déjà une fois pour les impôts, ils ne veulent pas repayer une deuxième fois. C'est-à-dire que le prêtre qui est payé par l'État... Et l'État, il demande à l'évêque Est-ce que je continue à verser de l'argent à M. l'abbé Dupont ben Quand l'évêque dit non, les laïcs disent ben C'est très triste, mais nous, on ne peut pas payer deux fois. Quoi. Voilà, donc je crois qu'il y a cette, euh, cette conjonction, alors avec de fortes personnalités, on a parlé du Père, du père Garde et Laurier, mais fortes personnalités, on peut penser au Père Calmel, on peut penser à l'abbé du Lac, on peut penser à l'abbé Coache, avec tout ça, ce sont, alors il y en a, ils sont prêtres de paroisse et tout, mais intellectuellement, tout ça, ce sont des gens très brillants pour la majorité d'entre eux. Ils ont fait leurs études au séminaire français de Rome, justement, qui est entre guillemets la fabrique des évêques pour la France. Et donc, ils ont les moyens. Euh, L'abbé voilà, Coache, qui est un, un canoniste, eh ben, il, il, il argumente, il écrit, il dit « vous n'avez pas le droit pour telle ou telle raison », etc. Résistance, dont l'expérience a montré que, intellectuellement et humainement, euh, d'autres pays n'étaient pas armés pour la mener. Alors, Ce mouvement traditionnaliste qui va se, se, se poursuivre euh, historiquement euh, donc à, à partir des années euh, 69-70 euh, va connaître euh, un, un événement très marquant qui est la rupture de 1988 lorsque euh, Monseigneur Lefebvre va euh, donc sacrer euh, des évêques contre euh, l'accord du Saint-Siège. Euh, comment est-ce que cette rupture a été vécue euh, comment est-ce qu'on peut euh, voilà, porter aujourd'hui un regard historique pour essayer de, de mieux comprendre cette rupture qui fait qu'aujourd'hui, on a d'un côté la saint et puis de l'autre côté, tous les autres mouvements qui sont euh, en, en plein accord, on va dire, euh, d'un point de vue canonique avec, avec Rome Alors, le, je pense qu'il faut, comme toujours, refaire un peu d'histoire et puis surtout avoir en tête pour 88 un chiffre clé. L'histoire, c'est quoi On l'a dit tout à l'heure, 1969, Fondation de la Fatalité Saint-Pilice, reconnaissance en 1970 par Monseigneur Charrière, 1974, une visite apostolique avec deux évêques belges qui se passent mal, en ce sens qu'ils tiennent des propos sur le célibat des prêtres, etc., enfin qu'ils font bondir les séminaristes. Suite à ça, monseigneur Lefebvre fait une déclaration en novembre 1974, disant qu'il se rattache à la Rome éternelle, maîtresse de vérité, etc., mais qu'il refuse la Rome néo-protestante, moderniste, etc., qui aujourd'hui règne à Rome, etc. Bon, donc ça ne contribue pas tellement à, à apaiser le climat. Sur ces entrefaites, il est donc euh, convoqué à Rome, et très rapidement, euh, la question à l'époque ne porte pas tant sur le Concile que sur la messe. Et on lui dit, si vous acceptez euh, de célébrer la nouvelle messe, etc., il n'y aura plus de problème. On est en 1974. En 1975, le, le successeur de Monseigneur Charrière retire l'autorisation à la fraternité de Saint-Pilis. Et, euh, bon, alors Monseigneur Lefebvre fait des recours, mais qui ne sont, qui sont, sont pas pris en compte. Et en 1976, 1976, je le rappelle à nos spectateurs, le pape Paul VI fait un consistoire, donc il rassemble les cardinaux. Et il dit euh, « la réforme liturgique n'est pas liée euh, aux avis de tout le monde, hein. c'est obligatoire bon. ». Et donc Rome, à ce moment-là, interdit à Mgr Lefebvre de faire des ordinations. Ce à quoi Mgr Lefebvre répond, que les interdictions ne sont pas fondées, et donc en conséquence de quoi, il fera quand même les autorisations. 1976. Donc il fait des ordinations, c'est la messe de Lille, et puis surtout, euh, d'un point de vue historique et d'un point de vue sociologique, la, la grande presse, tout le monde, ben, c'est quoi cette histoire Puisque avant, l'histoire de Mgr Lefebvre, ça concernait pas grand monde. 1976, c'est la messe de Lille, plusieurs milliers de, de personnes. Et surtout, euh, la presse s'intéresse et fait des sondages et demande aux catholiques et qu'est-ce que vous pensez du sujet monseigneur Lefebvre la messe traditionnelle etc. et là et c'est un chiffre qui va rester constant qui est toujours actuel aujourd'hui on découvre alors avec surprise pour ceux qui n'écoutent pas les gens que au moins de l'ordre de 30 euh, des catholiques s'il y avait la messe traditionnelle dans leur paroisse ils iraient et c'est impossible, puisque aujourd'hui, et c'est le cas en 1976, Donc, alors c'est toujours amusant, euh, aujourd'hui le, le pape François parle beaucoup de cléricalisme, la réforme liturgique, telle qu'elle a été imposée, telle qu'elle a été vécue, c'est un acte formidable de cléricalisme. Parce que quand on demande l'avis du bon peuple, alors il y en a qui demandaient des choses, mais la majorité ne demandait rien. Bon, Donc... Euh, Là, il y a un phénomène nouveau, cest à les évêques prennent conscience ben, que Monseigneur Lefebvre, il bénéficie d'une un, certaine aura. 1976, les ponts sont rompus, très bien. Enfin, très bien, je passe très bien, en tout cas c'est comme ça. 19... Le temps passe, la fraternité simpliste continue à se développer, etc. Et en 1987, Monseigneur Lefebvre fait une déclaration au moment des ordinations, à l'été. Il dit, ben, de toute façon, ça, ça ne peut pas euh, durer. Euh, si on ne trouve pas d'accord avec Rome, je vais sacrer des évêques. Affolement général, euh, à Rome, non, non, il faut qu'on trouve une solution. Bon, donc, des discussions commencent. Un protocole est, est établi. Un protocole que signe Monseigneur Lefebvre. Alors, il y a une visite canonique qui est faite par un, un, un canadien, le cardinal Gagnon, qui fait un rapport, qui visite les maisons de la fraternité Saint-Pédis, les séminaires, et tout, et il fait un rapport qui n'a jamais été transmis à la fraternité Saint-Pédis, mais dont on pense qu'il était très, très favorable. Bien. Le cardinal Ratzinger prend les affaires en main, on finit par tomber sur un accord le 5 mai, et le lendemain, mon soeur Lefebvre dénonce l'accord. Et il dénonce l'accord. Pourquoi C'est de l'histoire, je ne le porte pas. Parce qu'en en fait, au moment où il signait l'accord, le cardinal Ratzinger lui a donné une lettre. Et dans cette lettre, la question de fond, c'est quoi C'est qu'en 1988, Monseigneur Lefebvre, il a 83 ans. Il a 83. Et il est hanté par cette idée qu'il meurt et qu'aucun évêque ne prenne la suite. Et que voilà, que les séminaristes qui sont là ne puissent pas être ordonnés. Et puis il a été aussi très blessé, il l'écrira, il le dira, par la réunion d'assises. Voilà, la réunion d'assises pour Madame Michu euh, faire la distinction. Euh, « Mais non, être ensemble pour prier, ça n'a rien à voir avec prier ensemble. » Madame Michu a dit que... Est-ce qu'on peut peut-être rappeler justement ce qui s'est produit à cette réunion Alors, Alors, la, la réunion d'Assise, jeunes... c'est une prière pour la paix, où en fait, le pape Jean-Paul II euh, rassemble des représentants de toutes les religions euh, de la planète euh, pour euh, une réunion pour prier. Alors, il ne prie pas ensemble, c'est ce qui sera dit, etc., mais bon, il est certain que ça crée un climat général de relativisme. Alors, il y aura des témoignages, puisque ça se passe à Assise, dans la basilique d'Assise, le crucifix est retiré, on met un Bouddha sur l'autel, enfin, des trucs complets. Et ça, ça, mon Le Lefebvre, ça, c'est un goutte d'eau qui fait déborder le masque. Il dit, euh, non, ça, c'est ça, ça, ça, ça, ça, Donc, ce qui, ce qui se passe le 5 mai, c'est que le cardinal Ratzinger, au moment ici, lui donne un texte et il lui dit... Euh, dans lequel il est écrit. Bon, voilà, pour la consécration de l'évêque, on en est bien d'accord, mais bon, il va falloir du temps. Hein. Il faut qu'on étudie les dossiers, tout ça, ça ne va pas se faire tout de suite. Bon, et mon soeur Lefebvre euh, va demander des dates, mais il faut que ce soit fait rapidement. Moi, j'ai quatre ans. Non, non, non, euh, ah, le 15 août. Ah, non, non, le 15 août, c'est trop tôt. Pff, la, Toussaint. Oh, la Toussaint, on ne sait pas bon. Et là, le Lefebvre, il le raconte euh, psychologiquement, il dit « Ils sont en train de me rouler dans la farine. En fait, ils n'attendent qu'une chose, c'est que je meure. Et quand je serai mort, ben, l'affaire sera réglée, puis il ne sera plus bon. Et donc, il prend la décision, soutenue par un certain nombre de ses prêtres, mais pas par tous, euh, de sacrer des, des évêques, donc le euh, 30 juin euh, 1988. Voilà, donc quatre évêques, Mgr Williamson, Monseigneur Tissier de Malray, Monseigneur Felet, Monseigneur de Galaretta, contre euh, la demande, l'autorisation nécessaire du Saint-Siège. Voilà, ça c'est un, un fait. Alors en voyant, c'est un fait, euh, donc les gens se divisent, mais à l'époque, au maléfice de mes cheveux blancs, j'ai connu ces événements <rire> à l'époque, l'immense majorité des gens suit Monseigneur Lefebvre. Si je me repositionne dans cette période, euh, sauf quelques cas particuliers, pendant la visite du cardinal Gagnon, euh, pendant euh, l'hiver, voilà, tout le monde espère qu'il bah, va y avoir un accord, sauf quelques personnes. Et les gens même disent que ce ne serait pas bien qu'il n'y ait pas un accord. Et puis, une fois que l'accord est signé, tout le monde est content, mais il n'est pas signé longtemps. Et une fois qu'il est dénoncé, bon, les gens disent, à 80%, je pense, nous, on fait confiance à de Lefebvre. faire. Le faire. Voilà. On lui fait confiance, il ne nous a jamais trompés, et puis nous, on ne veut pas être mis entre les pattes des évêques. Voilà ce qui se passe. Un certain nombre de prêtres quittent la fraternité saint-pédiste. D'ailleurs, pour certains, ils avaient prévenu, hein, de manière très loyale, ils avaient dit, voilà, si mon sacre des, des évêques sans mandat pontifical, nous on partira. Voilà, elle avait coiffé, etc. Et fondent la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Voilà, donc c'est ça l'histoire de, de 88. Alors il y a toujours un élément un peu taquin que l'on peut faire autour de ça, et de dire voilà, en 1988 le Saint-Siège avait promis des évêques, 1988 c'était il y a bien longtemps, c'était il, il y a plus de 30 ans, aujourd'hui par exemple, la Fraternité Saint-Pierre a bien plus de prêtres qu'il n'y en avait à la Fraternité Saint-Pidis à l'époque, et elle n'a toujours pas d'évêques, c'est un fait. Et alors, justement, euh, peut-être, enfin, je, je, je rebondis, mais juste si vous pouvez donner quelques éléments, peut-être même euh, par rapport à ce que vous, vous avez vécu, euh, est-ce que cette rupture a quand même euh, fait du mal, on peut dire, au, au mouvement euh, traditionnaliste ben, elle a fait du mal. Alors, euh, les gens se sont déchirés dans les familles, avec tout le sens de la nuance, en particulier en France. <rire> qui caractérise notre famille d'esprit, donc vraiment, ça n'a pas, je crois que ça n'a pas été facile. Alors, je rappelle aussi à nos téléspectateurs que les fameuses excommunications, elles ont été levées en 2009. Donc, on est sur des débats, d'histoire qui ont leur importance, etc. Et donc les gens, effectivement, vont se déchirer. Euh, alors le principal, euh, la figure euh, un peu dans les milieux traditionnels médiatiques euh, qui, qui va manifester son désaccord avec les sacres, alors qu'il en avait été partisan, c'est Don Gérard Calvé, l'abbé voilà, du, du Barreau. Et donc là, les relations deviennent plus que mauvaises. Et, et euh, quelqu'un aussi intervient dans le dispositif, parce que jusqu'ici, il avait toujours soutenu Monseigneur Lefebvre, c'est jean Madiran. Donc jean Madiran, dans la revue itinéraire, refuse de prendre parti avec euh, la réflexion suivante, qui est de dire euh, « Il ne porte pas de jugement théologique, c'est-à-dire il ne dit pas « vous n'avez pas le droit, etc. » Il dit « Ce que je crains, c'est que cette question qui m'apparaît d'abord comme prudentielle, elle devienne une ligne de fracture. » C'est-à-dire que les gens s'anathématisent les uns les autres. Et c'est effectivement ce qui va se passer, en voyant que d'un côté comme de l'autre, euh, ben, on estime qu'il n'y a que sa position euh, qui vaille, euh, bon, ce qui ne facilite pas les échanges et la compréhension, je dirais, mutuelle. <rire> Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, quand on parlait un petit peu du, de la genèse de ce mouvement traditionnaliste, les penseurs contre-révolutionnaires, la condamnation de l'action française, en fait, on a un peu l'impression qu'il y a quand même aussi euh, à côté, on va dire, du mouvement traditionaliste, donc un mouvement finalement euh, qui s'attache à, à défendre la liturgie, euh, aussi... Alors, la liturgie et de la doctrine Et de la doctrine, également, hein, bien sûr, évidemment, euh, mais il y a aussi un mouvement euh, politique euh, qui accompagne, on pourrait dire, sans forcément être, être lié euh, de manière euh, essentielle, euh, le, ce, ce mouvement traditionaliste, Comment est-ce qu'on pourrait dire que les, les catholiques euh, en politique, les catholiques racialistes en politique, se sont manifestés dans différentes formes de mouvements euh, euh, à, cette à, à partir en gros de, de, de, Alors, des années 70 Deux réflexions. Une première réflexion, c'est que euh, ce combat liturgique, et j'ai en tête euh, des exemples bien précis, un certain nombre de laïcs en particulier, qui naturellement auraient été engagés dans le combat politique, en fait, vont se positionner sur le combat religieux, en disant, on ne peut pas tout faire. Je rappelle, on en parlait tout à l'heure, euh, que l'engagement de Madiran, euh, Madiran est d'abord, euh, historiquement, euh, puisqu'il commence à écrire à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est un militant catholique, mais il est un militant catholique engagé en politique. C'est-à-dire que quand il écrit, sous le pseudonyme de Jean-Louis Lagorre, « Le temps de l'imposture, 1944-1947 », où une autre chevalerie naîtra, il est complètement dans le domaine politique. Et en fait, au moment de la fondation d'itinéraire en 1956, il est sur un combat qui est un combat culturel, mais qui est un combat aussi métapolitique. Les questions religieuses pour lui sont importantes. Il dénonce le, en particulier les complaisances de l'Église vis-à-vis du communisme, vis-à-vis -vis du marxisme, etc. Et en fait, c'est la crise de l'Église qui va faire que petit à petit, au fil du temps, il va se concentrer sur un combat essentiellement religieux, parce qu'il estime que c'est le combat prioritaire et que la situation est particulièrement catastrophique dans ce domaine. Et je crois que ce que vit Madiran, c'est ce que vivent aussi un certain nombre de laïcs, qui dans une situation normale se serait engagé dans le combat politique, mais qui là, euh, devant l'urgence de la situation, euh, se positionne sur le combat et puis, religieux. Et puis, et puis on peut dire qu'il y a quand même aussi une dimension politique dans ce combat religieux, enfin en tout cas que ce combat religieux a des conséquences politiques, ou en tout cas des Bien conséquences sûr. sociales, parce qu'on voit sûr. quand même, enfin, avec l'avant-dernier le, le ouvrage, enfin, ouvrage de Patrick Buisson, euh, « la, la fin d'un monde », on voit aussi que ça coïncide vraiment à une énorme chute de la pratique religieuse, qu'il y, y, y a vraiment, en fait, le, le, c'est l'Église qui est incarnée encore... Un, une force, un roc, etc., dans la société, tout d'un coup, finalement, euh, elle aussi se, se, bah, se, se met à la page et donc, du coup, devient une institution un peu indisible pour beaucoup et, de... Euh... Et je pense, pour un certain nombre de ces laïcs, ils sont aussi euh, complètement absorbés. Alors, c'est euh, euh, le docteur Plignaud euh, qui dit ça. Il dit, il y a un premier apostolat <coughs> qui est celui de la maintenance. C'est-à-dire que, quand vos enfants sont dans une école, catholique, où toute la journée, on raconte euh, des choses qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, etc. Votre première urgence, c'est de, de vous occuper de ça. Ce n'est pas euh, de faire de la politique, de réformer. Vous dites, euh, ma priorité, c'est de m'occuper de, de... Et le mouvement va se développer. Donc autour du mouvement traditionnel, ce sont des centres pour la messe. Mais là aussi, un centre pour la messe n'existe que s'il y a des laïcs pour s'en occuper. Eh bien, le laïc qui fait ça, il ne peut pas faire autre chose. De la même manière, les créations d'écoles, euh, alors le, le nombre était beaucoup moins important qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais là aussi, ça demande une énergie considérable. Et donc reconstruire, c'est l'expression qu'emploie le, le père Calmel, euh, reconstruire ses fortins, eh bien, ça mobilise une énergie qui euh, n'est pas utilisée à autre chose, parce que les forces humaines euh, ont des limites. Et donc, l'engagement euh, politique de ces laïcs... Alors, si on voulait faire une, une ligne de démarcation, je pense qu'il y aurait quelque chose d'important autour de la royauté sociale du Christ. Voilà. C'est quelque chose, me semble-t-il, dont on ne mesure pas suffisamment l'importance, euh, le Concile, c'est aussi euh, la fin de l'enseignement sur la royauté sociale du Christ. C'est euh, l'abbé de Nantes qui a cette, explica cette explication en disant L'Église aujourd'hui n'aspire plus qu'à être le masse du, Le masse du, c'est quoi C'est le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Bon. L'esprit du Concile, c'est ça, et le combat politique de cette école contre-révolutionnaire, c'est de rappeler, c'est la formule de Pionz, hein, euh, la paix du Christ, qui est le règne du Christ. Je Aujourd'hui, toutes les grandes envolées lyriques des autorités épiscopales, pontificales, sur la paix dans le monde, sur la paix dans la société, etc., voilà, Pionze nous le dit, Pax Christi, quodes Réunion Christi, voilà, la paix du Christ, c'est le royaume du Christ. Et, de, et ce discours, même chez les, je dirais, les, les, les plus traditionnels des papes et dans leurs discours les plus traditionnels, c'est un discours qui, depuis 1960, n'existe plus. L'enseignement sur la royauté du Christ, ça n'existe plus. Et donc, euh, ben on a clairement une difficulté pour les catholiques fidèles à ça, euh, de s'engager dans un combat politique sachant qu'ils euh, n'auront pas le soutien du corps épiscopal, et puis sachant aussi euh, que mener un combat politique quand vous êtes dans un pays où il y a encore 25% de pratique, c'est le cas de la pratique en France en 1965, aujourd'hui on doit être à 1,5%, euh, c'est pas la même chose. Alors... Je vois deux, sur ce combat politique, je vois deux, deux choses peut-être à mettre en avant. C'est le travail de fond que va continuer à mener l'Office international, l'ancienne cité catholique avec Jean Housset. Donc eux vont continuer à former des cadres, à faire des publications, en particulier autour du livre de Jean Housset pour qu'il règne. Et puis la personnalité un petit peu... La plus connue de ce milieu catholique traditionnel engagé en politique, c'est Bernard Romain-Marie Anthony. Voilà. Donc, il est député européen du Front National pendant plusieurs mandats et qui représente cette. Euh, je dirais, cette euh, famille d'esprit dans le cadre du Front National, avec la difficulté qu'en 1988, euh, il se coupe quand même de la majorité des troupes dont nous avions parlé euh, tout à l'heure. – Et puisque, puisque du coup, vous pouvez peut-être préciser que Bernard Anthony, lui, du coup, ne va pas rejoindre voilà, euh, la Voilà, puisque la, la, je m'apprêtais à euh, dire, lui, euh, euh, manifeste son désaccord avec les sacres opérés par Monseigneur Lefebvre, donc, euh, euh, et se coupe par le fait même euh, de la partie à l'époque majoritaire euh, des catholiques de tradition. Situation complexe. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre aussi comme, euh, comme mouvement politique qui ont, euh, qu ont pu émerger à cette époque-là Alors, politique, il y a... Après, il faut s'entendre sur le terme politique. Au, sen, au, sen, au sens large du Donc, terme. Voilà, de... c'est-à-dire, c'est pas que électoral. Voilà. Mmh. Je, je pense, par exemple, euh, ce que nous faisons dans le cadre de nos universités d'été depuis 31 ans euh, maintenant, euh, depuis 1900... Euh, 92, voilà, donc de chercher à éclairer euh, sur des questions d'histoire, sur les débats euh, contemporains, d'apporter une réponse qui soit conforme à, à la vocation de notre pays, puis à l'enseignement de l'Église, c'est de la politique. De euh, quand on fait des actes, quand on consacre quatre jours sur le piège de la laïcité, on fait de la politique. Voilà. Mais euh, il est certain que cela a du mal. Euh, je dirais à passer la rampe aujourd'hui euh, sur l'échiquier politique euh, qui se euh, fait référence aux valeurs chrétiennes. Bon, il y a Jean-Frédéric Poisson et puis. Euh, euh, son mouvement. Euh, alors après, il y a des personnalités. François-Xavier Bellamy ne fait pas mystère de son christianisme, Philippe de Villiers non plus. Euh, mais bon, c'est... Voilà. Il, il, nous sommes devenus euh, quelque chose de... Euh, d'ultra minoritaire, quoi. Je, je pense qu'il faut en prendre... Mais, euh, je crois qu'il faut... Alors, c'est André Charlier qui, euh, qui disait ça, voilà. Il faut accepter d'être seul et puis un jour, on découvre qu'on ne l'était pas. Euh, parce que, euh, et je crois qu'il faut être attaché à ça, nous ne défendons pas des idéologies, nous défendons la réalité. Bon. Et la vérité, ben, finit toujours par sortir du puits. Alors des fois, elle est un peu mouillée, mais elle finit toujours par sortir du puits. Alors, euh, est vous avez évoqué pas mal de noms au cours de, de cet entretien. On peut penser à, à Jean Maduran, euh, à Don Gérard, etc. Et est -ce, pour vous, quels seraient un peu les... Les grandes figures, les, les grands personnages, euh, auteurs euh, qui ont laissé un peu une pensée et qui serait important peut-être de redécouvrir. Euh, surtout, bah, voilà, quand on est, euh, quand on a 18, 19, 20 ans, qu'on commence à découvrir euh, cette littérature traditionnelle, ou même quand on a baigné dedans euh, depuis son enfance, euh, bah, c'est important de se former, c'est important de connaître cet héritage, cette histoire. Euh, voilà, qu'est-ce qu que, qui nous recommanderiez-vous Alors, pour moi, le grand homme, j'ai eu la grâce de le connaître euh, puisqu'il est venu à nos universités d'été. Voilà, c'est Madiran. Donc euh, Jean Madiran donc euh, c'est le fondateur de la revue Itinéraire en 1956 c'est le fondateur du Quotidien Présent il a été euh, professeur à, à l'école des Roches de Maslac c'est là où il a eu comme élève celui qui deviendra Don Gérard Calvet. C'est comme ça qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Et euh, dans le cadre de sa revue, euh, il est, ce que j'évoquais tout à l'heure, il le met d'ailleurs dans « Déclaration d'attention d'itinéraire », il est « Nous, nous sommes de l'école contre-révolutionnaire. Voilà. »« Nous sommes de l'école de Louis Veuillot, de Frédéric Leplais, du père Emmanuel, etc. » Et euh, sur les questions politiques, il me semble qu'il a quelques ouvrages vraiment fondamentaux, en plus ils ont l'avantage d'être brefs, c'est une petites plaquettes, une petite plaquette, enfin ça fait 80 pages, mais c'est en petit format, une petite plaquette qui s'appelle « La droite et la gauche », voilà, dans lequel il explique l'origine de ce concept de droite, de ce concept de gauche, et qu'en fait, c'est la gauche qui donne les, les dénominations. Donc, premier petit livre. Deuxième petit livre, alors extrêmement puissant, c'est « Les deux démocraties voilà, », euh, dans lequel euh, Madiran explique que, euh, sous le terme de démocratie, en fait, il y a deux réalités profondément antagonistes. Il y a la réalité traditionnelle, c'est la cité grecque, ce que Michel de Gégère, dans ses livres, appelle la cité délibérative. C'est-à-dire, on discute ensemble sur l'agora pour savoir quelle est la meilleure solution à trouver, donc la cité délibérative. Mais ce n'est pas cette délibération qui fait la légitimité de la loi. Ce qui fait la légitimité de la loi, c'est qu'elle est, c'est qu le dialogue d'Antigone avec Créon, c'est qu'elle est conforme aux lois immortelles voulues par les dieux. Ça, c'est la conception traditionnelle de la démocratie. Et puis la conception moderne, c'est la déclaration des droits de l'homme, voilà. Il n'y a d'autorité légitime que conforme à la volonté populaire, la volonté générale dont nous parlait Rousseau. Et donc en fait, sous ce même mot, il y a deux réalités antagonistes. Voilà. C'est vraiment un ouvrage de fond, c'est facile à écrire, c'est pas trop gros. Je pense également, ça date un peu, euh, dans l'œuvre de Madiran, il y a toujours euh, une partie intéressante, il y a la vieillesse du monde, et c'est sur le communisme, puisque c'est certainement un des auteurs, un des auteurs de notre famille d'esprit, qui a eu une des plus grandes connaissances du communisme. Pourquoi Parce que quand il, euh, il quitte Maslac, donc on est en 1950, euh, il va rejoindre une équipe dont je ne me rappelle plus le nom, avec Georges Albertini, etc. Et en fait, c'est quoi Ce sont des socialistes, d'une part, et d'anciens communistes, d'autre part, qui travaillent à bâtir des argumentaires, puisque dans les années 50, eh ben, euh, le fait que le communisme prenne le pouvoir euh, en France, ce n'est pas du tout une utopie. Euh, cela pourrait devenir une réalité. Et donc, ben, il, il travaille. Il a d'ailleurs un, si un article ou une plaquette où il interpelle l'épiscopat français, l'église de France. Euh, et il dit Qu'avez-vous fait des communistes convertis Qu'avez-vous Et il les a connus, lui. Il, ben, je pense, les équipes Henri Barbet, Célor, etc. Il a des gens qui ont été dans l'appareil du parti. Et lui, il a vécu ça, de, pas de l'intérieur, parce qu'il était extérieur, mais il, il a passé beaucoup de temps avec ces gens-là. Et de, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des mais c'était, il est décédé, et c'était un des meilleurs connaisseurs de, du communisme. Et puis je crois aussi, dans le domaine politique, euh, Madiran nous apporte beaucoup, euh, on a dit de lui qu'il était le docteur de la piété filiale. Voilà, le docteur de la piété filiale. Et donc il y a un, li un livre qui résume bien ça, ça s'intitule « Une civilisation blessée au cœur ». Voilà, une civilisation blessée au cœur. Nous sommes des héritiers, c'est une idée majeure qu que développe Jean Madiran, alors qu'il reprend, c'est un autre auteur, parce qu'ils se sont connus, ils ont travaillé ensemble, qui reprend bien sûr de Maurras. Le, je vous renvoie aux « Les premières lignes », voilà, ça aussi c'est un, un livre à lire, « Mes idées politiques » de Maurras, au début où il parle euh, du petit poussin qui ne peut rien faire pour sortir de sa coquille, etc., et c'est très. D'abord, c'est très vrai. Et ensuite, c'est très puissant. Et puis, c'est très, très profond sur, sur ce sujet. Alors, je vous citerai peut-être aussi deux autres livres. Il euh, y a l'ouvrage majeur donc, de Jean Housset, qui s'intitule Pour qu'il règne. En fait, c'est. Alors, beaucoup de considérations historiques. C'est la trame hein, c'est la révolution. Euh, ses agents, ses méthodes, ses moyens. Et donc, euh, c'est euh, beaucoup de considérations historiques qui suivent un rappel sur la royauté sociale du Christ. Voilà. On ne peut pas à la fois euh, faire confiance à l'Écriture, euh, par exemple, euh, dans, dans les textes saints, voilà, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre », ou qu'au nom de Jésus, c'est ce qu'il y a pour la fête du Saint-Nom de Jésus, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur terre et dans les enfers, et puis après, quand on s'occupe de politique, dire « ben non, ben non, ça, finalement, c'est une image, » voilà. soit l'écriture est cohérente, l'enseignement de l'Église est cohérent pendant quasiment deux millénaires, et on est bien obligé de constater qu'il y a une rupture, soit ça devient totalement illisible. Et puis alors, si j'avais un dernier livre à conseiller... Euh, je crois que c'est un livre très éclairant, c'est un livre qui est paru en 1976 de Jacques Ploncard d'Assac et qui s'appelle « L'église occupée ». Et en fait, c'est un, un petit livre, enfin, ça fait 200 pages, hein, euh, euh, dans lequel l'auteur montre comment, depuis Descartes, euh, Erasme, etc. Et eh bien, comment petit à petit, le libéralisme, puis le modernisme, etc., comment tout cela est entré dans l'Église. Et, et je trouve que le titre est, est très évocateur. L'Église occupée, c'est-à-dire aujourd'hui, malheureusement, c'est le drame que nous vivons, euh, ben l'Église est en partie, en partie parce que le Saint-Esprit est toujours là, bien sûr, mais elle est en partie occupée par des gens étrangers, hostiles à sa tradition. Alors, euh, parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'ils sont incapables de la vivre, euh, voilà, mais l'Église est occupée, n'empêche que la hiérarchie reste la hiérarchie, que le pape est le pape, que les évêques sont les évêques, euh, c'est un grand mystère, c'est le mystère de l'Église. Et je trouve que, voilà, ce livre de Jacques Ploncard sac, il est euh, qui est donc une, un développement chronologique, explique ça très bien. Alors, pour conclure, euh, vous avez organisé euh, donc en fin, à la fin de l'année 2022 un, un colloque euh, sur l'avenir de la messe traditionnelle. Alors Ce colloque il, il faisait un peu suite au motu euh, oui. donc qui limite euh, l'usage euh, de cette messe traditionnelle qui vient un peu en rupture par rapport au précédent motu proprio euh, de Benoît XVI qui le libéralisait. Euh, donc on vit une période un petit peu euh, compliquée euh, voilà, qui, qui nous fait euh, parfois... Euh, Pensez qu'on revient à des temps un peu plus durs sur cette question justement de la messe traditionnelle, du traditionalisme. Quel bilan tirez-vous de ce colloque par rapport à ce qui s'est dit, et puis par rapport à ce qui s'est passé aussi depuis Alors, quel bilan ben D'abord, on a été très contents, puisqu'il y avait quasiment 500 personnes, donc c'était bien, donc à la maison de, de la chimie le 24 septembre dernier. Qu'est-ce que l'on en a retiré on en a retiré, euh, en nous projetant dans l'avenir, que le, tout ce que peuvent faire les documents pontificaux aujourd'hui, traditionniste custodes dont vous avez parlé, c'est bloquer le développement de la messe traditionnelle. Pourquoi En 1969, l'Église est puissante, le pape est obéi, l'appareil euh, ecclésiastique euh, est important euh, bon. et malgré cela euh, les autorités euh, n'ont pas réussi à imposer euh, l'interdiction de la, de la messe traditionnelle la question qui se posait à l'époque et que nous avons vécu c'est de savoir si le fil de notre tradition religieuse et liturgique ne serait pas interrompu je euh, parlais, je crois que c'est Cardinal Journet, qui allant rencontrer Don Gérard à Bédouin, donc avant Barou, et, etc., lui disait, voilà, mon révérend père, un jour, un jour, grâce à vous, on saura ce qu'a été la tradition de l'Église, puisque cette tradition avait été complètement... Il y avait le risque de rupture, c'est-à-dire le risque que les générations les plus jeunes euh, ben, ne sache pas ce qu'avait été euh, la vie de l'Église, en particulier la tradition liturgique. Là aussi, il y a quelque chose qui joue un rôle très important, c'est l'abandon du latin. Pour des prêtres, euh, l'abandon du latin, euh, cela consiste pour beaucoup à se couper d'une multitude de textes euh, ben, auxquels ils n'ont pas accès euh, parce que ces textes ne sont écrits qu'en latin ou ils ont peut-être été traduits, mais traducteurs, traditor, voilà, toute euh, traduction est un peu une, une trahison. Bon, donc, dans les années 69-70, euh, voilà, jusque dans les années 80-90, la question était, est-ce que ce fil va être rompu Et il a failli être rompu. Et là, euh, quel que soit les appréciations prudentielles des uns et des autres, devant l'histoire, l'homme qui jouera un rôle, l'homme dont l'histoire retiendra le nom, c'est Le Lefebvre, bien évidemment, puisqu'il voilà, a, il a continué à, à, à former euh, des prêtres. Donc aujourd'hui, la question n'est plus, est-ce que ce fil de la tradition va être rompu On sait que ce ne sera pas le cas, voilà. puisque... Dans la continuité, donc après les sacres de, de 88, un certain nombre de communautés ont émergé, soit issues de la Fraternité Saint-Pilice, la Fraternité Saint-Pierre, issues de manière euh, plus ou moins euh, détournée, bon, comme la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, puisque l'abbé de Blinière euh, historiquement, vient de, de cette communauté, soit d'autres communautés qui, historiquement, n'avaient rien à voir. On peut penser à l'Institut euh, du Christ-Roi. Voilà. Aujourd'hui, il y a une multiplicité d'initiatives et qui ne pourront pas être, euh, être éradiquées, euh, être détruites. Le, je suis aussi, dans ce cadre-là, j'ai été très frappé euh, du nombre de baptêmes qu'il y a eu dans euh, les lieux où se célèbre euh, la messe traditionnelle et donc le, le baptême traditionnel. On est sur des chiffres euh, qui, par rapport à la population, par rapport, sont des chiffres très sensiblement supérieurs à ceux qui se fait dans, dans, dans l'Église lambda. Donc ça, c'est un signe d'espérance. Et je crois que ce signe d'espérance, il repose sur un triptyque. Je pense que la pérennité de la liturgie traditionnelle, de, de, de l'enseignement traditionnel, il repose sur un triptyque qui est l'aspiration de tous nos contemporains à trois choses. D'abord, la transcendance. Voilà. Nous avons là une liturgie qui nous parle de Dieu, qui n'est pas une liturgie horizontale. Voilà. On ne commande pas les grèves, on ne commande pas la colère cheminote, etc. On parle de Dieu. D'abord, et avant tout. Donc, c et c'est un besoin de l'âme humaine que ce besoin de transcendance. Et puis, il y a un deuxième besoin, parce que la nature humaine comme ça est faite comme ça, c'est un besoin d'exigence. Dans le dernier livre de Guillaume Cuchet, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui n'est pas euh, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ?» mais « L'avenir sera-t-il chrétien ?» ou quelque chose comme ça. Il dit, et j'ai trouvé ça très très astucieux, il dit le besoin d'ascèse, le besoin d'effort, le besoin de sacrifice, au sens étymologique du terme, « sacrum facere », faire du sacré, chacun d'entre nous a, a ce besoin que l'on fasse du sacré. Ben, comme l'Église ne le propose plus, ben, les gens ont trouvé un dérivatif à ce besoin de sacrifice, d'ascèse, etc. Et il dit, c'était très surprenant, il dit « toutes ces foules qui courent le dimanche matin » Il euh, y en a, euh, manifestement, ils font des efforts, et bien il dit, voilà, cette ascèse que n'enseigne plus l'Église, qu'elle ne demande plus, comme ça correspond à quelque chose de la nature humaine, et bien les gens le trouvent ailleurs. Bon, et Je crois que la, la liturgie romaine traditionnelle, les exigences, ben font que ce, ce besoin d'exigence, c'est le cas de le dire, est comblé par la liturgie traditionnelle. Et puis, le troisième élément, c'est euh, que cette, euh, euh, la fidélité à la tradition de l'Église, c'est aussi un souci de cohérence, c'est-à-dire que l'Église nous apporte euh, par son enseignement, par sa morale, euh, par la vie spirituelle qu'elle demande à chacun de, de vivre, eh bien, euh, une réponse à ce besoin de cohérence, voilà, qui fait, euh, Jean-Badiran disait ça dans, à, à la fin de sa déclaration euh, d'itinéraire, l'élément voilà, euh, majeur, c'est de nous connaître pécheurs et de nous savoir sauver. Voilà, c'est très beau ça. De se connaître pêcheur et de se savoir sauver. Le drame de l'Église, un peu, euh, je dirais, robinet d'eau tiède, que trop, euh, qui est trop, ce qui est trop souvent le cas, c'est qu'on ben, n'est plus dans ce diptyque. Euh, on ne se connaît pas pêcheur et au final, comme tout le monde est sauvé, ben, il n'y a rien de particulier. Voilà, je crois que le, le triptyque qui assure la pérennité de, de la messe traditionnelle, c'est ça. Alors, avec un autre élément et là je pense qu'il faut rendre euh, euh, hommage je, je dirais, aux mesures de libéralisation qui ont été prises par Benoît XVI, c'est qu'un certain nombre de prêtres et un certain nombre d'évêques euh, ont découvert la liturgie romaine traditionnelle, euh, euh, à laquelle ils ne s'intéressaient pas avant, ou à laquelle ils n'osaient pas s'intéresser parce qu'ils avaient l'impression de désobéir à l'autorité suprême, et je crois qu'ils ont pris goût et, et ben que ce goût euh, n'est pas prêt de leur passer de la bouche, et je crois qu'on a là des, euh, des fidélités, euh, avec aussi, quand on en parle vraiment avec euh, des prêtres, le, le, le, le, voilà, il y a une grâce... Je crois que c'est monseigneur Frepel qui disait, et voilà, il y a donc euh, l'évêque d'Angers, député du Finistère, puisqu'on parlait de, de politique tout à l'heure, il disait, voilà, il y a une grâce particulière attachée à la prédication pleine et entière de la vérité. Et bien, Je crois que le bon Dieu, dans les épreuves que nous vivons aujourd'hui, je crois qu'il y a une grâce particulière dans la fidélité à la liturgie traditionnelle. C'est la liturgie qui a vivifié des saints et je pense que les saints... Euh, dont la vie spirituelle, dont la sanctification a été alimentée par euh, la dévotion euh, à cette liturgie, eh bien, ce sont eux qui, aujourd'hui, euh, nous protègent du haut du ciel. Et je crois que c'est un formidable euh, signe d'espérance. Oui, merci Jean-Pierre Oufjande. Alors, euh, avant de, de, de, de nous quitter, euh, je voudrais évoquer un, un événement euh, donc qui va se tenir cet été, et qui poursuit d'une certaine manière notre entretien, euh, c'est l'université euh, de Renaissance catholique euh, qui s'intitule euh, Crise et renouveau euh, dans l'Église, donc notre sujet mais euh, bien plus approfondi, euh, et qui se tiendra donc euh, en Touraine. Euh, voilà, il y a une autre université de l'Académie un chrétienne qui se tient au même moment, mais c'est en Provence. Donc voilà, vous, en fonction de vos zones <rire> géographiques, euh, ces deux événements ne se font pas vraiment concurrence. Euh, Est-ce que vous pouvez en dire un, un petit mot, la présenter euh, à l'explicateur Alors, l'idée, c'est quoi bon, Aujourd'hui, la situation de l'Église est quand même un peu confuse, et certains, je crois qu'il y a deux risques. Il y a le risque de se décourager, hein, quand même, moi je fais des efforts, et puis euh, bon, on se fait taper dessus. Euh, ou euh, il y a un autre risque aussi, qui est de dire, mais ça n'a jamais été aussi grave. Bon, et, et ce que l'on cherche à faire dans, ce, dans cette université d'été, c'est deux choses. C'est d'abord repositionner ça dans le cadre général de l'histoire de l'Église. Voilà, le, vous connaissez la citation de Saint Jérôme. Saint Jérôme, au moment de la crise arienne, et il dit L'univers gémissant fut étonné de se réveiller arien. Voilà. à rien. Voilà, c'est-à-dire un moment donné, eh bien, il n'y avait plus que deux évêques qui n'étaient pas à rien dans le monde. Il y avait Saint Athanas dans l'Église d'Orient et Saint Hilaire de Poitiers dans l'Église d'Occident. Voilà, tous les autres étaient à rien. Alors pas obligatoirement à rien frénétique, à rien déchaîné, mais bon, pas d'histoire. Et puis surtout, l'empereur était à rien, donc c'était quand même mieux euh, d'être à rien. Voilà. Donc repositionner, euh, l'Église, voilà. elle a déjà vécu les crises. Donc on travaillera un petit peu sur la, la crise arienne. On répondra à l'objection autour du Concile Vatican II. Alors, on aura une conférence de Roberto de Mattei sur le Concile Vatican II. Nous répondrons à l'objection, oui, mais aujourd'hui, on ne voit pas encore les fruits du Concile, mais vous verrez, ça va venir. Le Concile de Trente, il a mis du temps. Bon, la réponse, elle est très simple. Le Concile de Trente, il a mis du temps en France. Il a mis du temps en France parce que les parlements et le roi ont empêché que les actes, ne soit enregistré en France et que donc les prêtres ne puissent communiquer, que les évêques ne puissent en prendre compte, etc. En revanche, en Italie, où le Concile de Trente a été les actes, le catégorie et tout, ça, Charles Boromé, etc., on en a vu les fruits tout de suite. Voilà. Donc nous répondrons à cette objection. Et puis, en histoire, on fera deux autres sujets. Le redressement de l'Église de France au XIXe siècle, voilà, cest après les 25 ans de la Révolution française, qui sont une période catastrophique, ben voilà, en l'espace de moins d'un siècle, l'Église de France a un merveilleux renouveau, donc c'est euh, un signe d'espérance. Et puis, on fera également, ça va nous rassurer, euh, une petite séquence sur la condamnation de l'action française, puisque, voilà, on a autour de nous, nous vivons parfois des refus de sacrements, etc., voilà, ben, pendant 13 ans. L'exemple que je donne euh, toujours, c'est euh, la famille de mon père est originaire de, de Redon, voilà. Et donc, à Redon, il y a un grand collège d'Iste qui est le collège Saint-Sauveur. Très bien et donc, au moment des lois de séparation, en 1905, le Obro local, dont je ne me rappelle plus le nom, il rachète le collège Saint-Sauveur, la basilique, tout ça, avec ses deniers, il rachète. Et puis, une fois que les lois de séparation sont pu appliquées, après la guerre de 14, il le rend aux audistes. Il dit, voilà, tenez, euh, grand, bon, enfin, Il est euh, catholique d'action française. Quand il est enterré, il n'a pas... D'enterrement religieux. C'est quand même hallucinant. Voilà. Donc, nos anciens ont vécu ça. Ils sont restés catholiques. Ils ont gardé la foi. Ils l'ont transmise. Bon, ben, nous, on vit euh, des contrariétés. Bon, ben, voilà. Ben, C'est comme ça. Euh, voilà. Mais alors, on aura, il y aura une conférence introductive. Là, le, euh, le père Danziek, que vos téléspectateurs connaissent, je pense, un peu de nom, voilà, fera une conférence introductive sur l'Église. Euh, du mystère au miracle, voilà, faisant référence au livre du père Certiange et puis au livre du père Clérissac, voilà, de dominicains. Et puis on aura euh, comme vedette un peu américaine donc Patrick Buisson qui viendra nous faire quelque chose sur l'Église concilière et la révolution sexuelle à l'occasion de la sortie de son livre euh, Décadence. Et puis pas des conférences euh, trop historiques, mais plus sur la nature de l'Église. On a parlé de la conférence du père d'Itanzièque. Du Moi, je ferai quelque chose sur l'obéissance dans l'Église, aveugle ou clairvoyante. Philippe Maxence viendra nous parler de l'Église et du pape. Monsieur l'abbé de Tanouane viendra nous parler du magistère selon le pape François. On va quand même faire un petit peu d'actualité. Et l'abbé Barthes viendra faire le point un peu sur la situation de l'Église aujourd'hui. Où en est-on de l'herméneutique de la continuité Voilà. Donc l'idée, elle est vraiment de faire réfléchir, de donner des éléments de réflexion, euh, et puis de les donner aussi avec, je pense, une vision euh, surnaturelle euh, des choses. On éclaire les intelligences, et puis on essaye aussi bah, d'enflammer de, les cœurs euh, dans l'amour de l'Église et la fidélité à la tradition de l'Église. Merci beaucoup Jean-Pierre Augerme. Euh, donc vous pouvez retrouver ce programme-là sur le site de l'association euh, Renaissance Catholique, donc il s'affichera euh, à votre écran euh, à cet instant. Et puis euh, également, donc euh, vous pouvez retrouver aussi, je crois, les actes du colloque. Euh, Alors les actes du colloque sont disponibles. Oui oui, on a fait donc on a repris l'ensemble des, des conférences. Je crois que c'est un, un travail euh, sérieux. Et puis, de manière générale, il voilà, euh, y a beaucoup d'autres euh, publications de Renaissance Catholique euh, que vous pouvez retrouver sur le site de, de l'association euh, et qui vous permettront voilà, d'approfondir euh, tout un certain nombre de questions que nous avons évoquées. Euh, je vous prierai donc de partager euh, cet entretien, euh, de le, le faire connaître et n'hésitez pas à soutenir notre travail financièrement puisque euh, ces entretiens euh, ont un coût. Merci et au revoir Jean-Pierre Beauchamp. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.